Les services en ligne du gouvernement. C'est pour moi? Voyons voir. Depuis quelques années, le gouvernement du Québec offre la plupart de ses services via Internet. Plus ça va, plus c'est difficile d'avoir accès à un formulaire papier. C'est un gros changement. Surtout si on n'est pas très à l'aise avec l'informatique et Internet. Même si ces changements demandent beaucoup d'adaptation, par Internet, on peut faire des démarches qui sont utiles pour nous concernant l'assurance maladie, la famille, les impôts, l'aide sociale la retraite, etc. Les services en ligne offrent plusieurs avantages. Avec un ordinateur ou une tablette et une connexion Internet, on peut faire toutes les démarches administratives dont on a besoin. Premier avantage, on évite de se déplacer à des points de service du gouvernement. Pas besoin de trouver un bureau gouvernemental et d'y aller. Surtout qu'en région, les distances sont grandes et que ces points de service ne sont pas toujours près de chez soi. Deuxième avantage, on évite d'attendre d'être servi. Plutôt que d'attendre que quelqu'un nous réponde au guichet de service ou au téléphone, on peut trouver des informations en ligne et remplir directement le formulaire requis. Troisième avantage, on évite des coûts. Par Internet, on évite le coût des timbres postaux et des enveloppes, mais surtout les frais de déplacement. En plus, en utilisant les services en ligne, on évite de payer des frais de service. Avec du soutien et de l'aide, chacun peut trouver son compte dans les services du gouvernement sur Internet.